Une nouvelle qualité, pour se perdre il y a une petite marche d'approche et comme on est fort on va trouver Ah oh oui quand même Ouais, quand ouais, hein. même. Il fait plus frais ici. Hein. Ouais. Effectivement, je trouvais ça un peu scabreux. Voilà. Voilà, il n'y a qu'à faire comme ça. Magnifique, hein? Bon, allez! Ah, si, c'est la chambre, hein? Bon, oh, attends, tu te Ouais, il y a encore un puits de douceur Ah non, on ouais. y oh, bien hein. Incroyable Incroyable Oh là là là là Mais c'est dangereux Bon, oh, ça c'est la suite, hein Je vous le montre, vite fait Allez c'est grand, c'est chier un peu. Donc après c'est un peu du ramping. Bon, hein, vous l'avez vu bon, alors là, je vous le fais le demi-tour. Comme si vous étiez. Alors il y a une casque. Alors, c'est pas facile tous les jours. Mais... C'est quoi cette galère Ah. Ouais. C'est pas facile. Moi je le dis. Allez forte hein la fille hein. Ouais. Voilà euh après faut sortir comme tu peux quoi ah ouais bon ouais, d'accord ouais. ouais effectivement ouais moi j'avais pas vu ça comme ça parce que moi je suis passé comme un grosse merde yo